Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du grand avertissement annoncé à Garabandal, en Espagne. Ce sont des apparitions mariales. Euh, alors il faut quand même dire, avant toute chose, avant de commencer, que ce sont des apparitions non reconnues par l'Église catholique, pour l'instant. Et les pèlerinages, ils sont même interdits. Donc, euh, donc ce sont des apparitions, soi-disant, qui ont eu lieu du 18 juin 1961 au 13 novembre 1965, en Espagne, à, à Saint-Sébastien-de-Garabandal. Je vous mettrai le lien vers euh, cet article Wikipédia, si vous voulez euh, savoir un peu plus. Il euh, y, y a eu quatre voyantes. Euh, une est déjà morte. À l'époque, c'était des petites filles. Euh, et et je, vous mets le, je vous mettrai aussi le lien vers... Euh, vers ce documentaire euh, de 1994 sur ces fameuses apparitions. En tout cas, euh, voilà. Euh, pendant ces apparitions, ont été annoncés euh, trois événements marquants pour notre futur proche, l'avertissement, le grand miracle et le châtiment. Euh, moi, j'ai quand même tendance à croire à, à ces apparitions parce que euh, tous les prophètes, pratiquement tous les prophètes contemporains, euh, annonce l'avertissement euh, sachant que euh, il doit y en avoir beaucoup de, qui sont de, de faux prophètes mais euh, bon moi j'ai quand même tendance à croire que l'avertissement euh, surviendra prochainement pour notre génération même, je me suis même permis euh, de, de, de donner une petite date euh, personnelle euh, 2029 je vous mettrai le lien vers cette vidéo où j'explique ça. Euh, C'est lié à, à Apophis, qui est un un, un astéroïde géocroiseur qui... Bah, à mon sens, Apophis va percuter la Terre en 2036. Mais ça, je, je vous laisserai le lien vers cette vidéo. Euh, J'avais traité l'avertissement euh, dans une précédente vidéo... Euh, il y a pratiquement 50 ans, jour pour jour. Je, je vous la mettrai aussi en description. Euh, je n'ai rien à retirer de cette vidéo. Euh, alors quand même, avant de parler un peu plus en détail de l'avertissement, je voulais vous dire que le grand miracle aura lieu euh, moins euh, d'un an après l'avertissement. Et euh, il y a eu une association... Euh, qui permet d'y aller, euh, en tout cas si nous sommes euh, en France ou pas trop loin, l'association Saint-Christophe, je vous mettrai le lien aussi, euh, on ne peut plus aller à... il n'y a plus de, de ramassage par avion euh, en raison de la crise sanitaire, ils ont annulé les vols, mais on peut y aller en quart encore, on peut s'inscrire pour y aller en quart, il y a aussi, je vous mettrai aussi le lien vers une autre association euh, suisse, les Amis de Garabandal qui, qui permettent aussi euh, d'aller là-bas, d'aller assister au Grand Miracle. Donc à Garabandal en Espagne, sachant qu'il y a des grâces de guérison. Euh, la Sainte Vierge a dit euh, que ceux qui assisteront euh, de leur vivant présentement à Garabandal au Grand Miracle seront guéris de leur maladie. Donc ça vaut le coup d'essayer. Hein. Dans le doute, euh, je pense qu'on n'a rien à perdre. Hein. Si, les, si les apparitions sont fausses, l'inscription est, est, est gratuite. Donc il euh, n'y a pas de, de problème à ce niveau-là. Donc maintenant, je voulais vous parler un peu plus en détail de l'avertissement. Donc il arrivera au plus fort de la tourmente. et euh, Il arrivera au plus fort de la tourmente. Et là, vous voyez que euh, le monde rentre dans une période de turbulence. Il y a eu la crise sanitaire, qui a été un, un petit amuse-bouche. Et là, on commence à rentrer dans, vers des difficultés euh, économiques. C'est-à-dire que l'inflation euh, de, devient galopante et euh, les prix de l'énergie explosent. Et euh, la guerre en Ukraine euh, se fait très menaçante quand même pour l'Occident. Surtout pour le continent européen. Euh, voilà. Euh, donc, Moi, je pense que l'avertissement aura lieu en 2029, mais il peut survenir euh, plus tôt ou plus tard. Mais en tout cas, euh, c'est pour notre génération. « Il surviendra pour rectifier la conscience du monde ». Il aura pour effet de nous préparer par la purification au grand miracle, afin que nous puissions en soutenir la vue et ne pas en mourir. Euh, si nous en mourions, ce ne sera pas le fait de l'avertissement lui-même, mais bien de l'émotion que nous ressentirons en le voyant et en le sentant. Très peu de gens mourront, puisque le but premier n'est pas de nous faire périr, mais de nous convertir. Donc effectivement, la meilleure préparation à l'avertissement à cet euh, acte euh, grandiose de la miséricorde divine, c'est de se confesser, c'est d'avoir l'âme la plus pure possible. Donc ça passe par la confession, ça passe par euh, l'eucharistie, etc. Euh... Il aura un caractère terriblement douloureux et impressionnant, car effectivement, euh, beaucoup vont voir l'enfer, vont vivre l'enfer, beaucoup vont vivre le purgatoire, et euh, certains verront le, le ciel, verront le paradis, euh, ceux qui verront, même ceux qui verront le purgatoire vont souffrir euh, atrocement, je pense, parce que euh, les, les, les douleurs dans l'au-delà sont, sont amplifiées. Il arrivera de jour comme de nuit, bon, ça, ça, ça, comme c'est un, un, un événement à dimension universelle, ça dépendra du décalage horaire, il durera très peu de temps, moins de 5 minutes. Euh, en fait, le temps s'arrêtera, toutes les âmes rentreront dans l'éternité. Il sera inexplicable par la science, reconnu comme venant du ciel. Et effectivement, les médias vont dire que euh, c'est un phénomène cosmique, ou alors euh, c'est une hallucination collective, ou je ne sais quoi. Euh, il ne faudra pas les croire, c'est vraiment un acte qui viendra du ciel. Il viendra dans un but de salut, pour que les, pour que les bons se rapprochent davantage de Dieu, et que les autres se convertissent. Il viendra avec certitude, et moins d'un an avant le fameux miracle dont je vous parlais. Mais nous en ignorons le, et le jour et l'heure. Euh, seule Marie-Loli en connaissait l'année. Alors Marie-Loli est morte en 2000 C'était une des voyantes, elle est morte en 2009 Jacinta en connaît la nature comme Conchita et Marie Loli, donc ce sont les voyantes. Euh... Donc on ne peut pas véritablement le décrire, hein, puisque c'est un événement qui est, qui, qui est inédit, qui sera, restera inédit, comme le déluge est inédit, comme euh, la rédemption du, du Christ est inédite et ne sera jamais reproduite. Euh, ce jour-là... « Il n'y aura d'autres refuges et d'autres consolations que dans la prière. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur l'avertissement, si ce n'est qu'il aura à la fois un caractère interne et externe, interne dans le sens où chacun le ressentira au fond de lui-même en découvrant l'état de son âme. On connaîtra alors le mal que l'on a pu faire, mais aussi et surtout le bien que l'on aurait pu faire et que l'on n'a pas fait. » Ça, c'est le péché de mission, c'est terrible. Euh, il faut y penser plus souvent. Externe dans le sens où un phénomène astral sera visible du monde entier. Euh, donc en fait, ce phénomène astral, ce, on pense que euh, ce, ce sera une croix lumineuse, une croix glorieuse dans le ciel par le choc entre deux astéroïdes. Euh, on pense, donc en fait, quelques jours avant l'avertissement, je pourrais vous prévenir par exemple, euh, et vous pourrez prévenir tous vos proches, euh, que dans quelques jours, l'avertissement aura lieu, euh, cette sortie de nos âmes pour un mini-jugement euh, dans, dans l'éternité. Euh, et on, on réintégrera nos corps, bien évidemment. Et euh, parce qu'en en fait, après l'avertissement, nous deviendrons les apôtres de notre entourage, de notre famille, et il faudra il faudra euh, il y aura quelques jours, quelques semaines, où euh, les gens seront... Euh, tellement ébranlés, tellement stupéfaits par ce baptême de vérité, que ce sera un moment très propice pour nous, pour les convertir et les amener au Christ. Alors une définition intéressante de celui-ci, de l'avertissement, avait été donnée par le père Laffineur au cours d'une de ses conférences. Je ne connais pas ce, ce père. « Lorsque l'avertissement surviendra, ce sera comme si on se regardait dans une glace. » Pour ceux qui sont dans la grâce de Dieu, ce sera une cause d'élévation supplémentaire, mais ceux qui sont en rupture avec lui en sécheront de frayeur. » Voilà, donc à bientôt pour la deuxième vidéo, euh, cette fois sur euh, le grand miracle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.